tout le monde c'est Wiman content de vous voir aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de la deuxième variété de graines de cannabis que j'ai choisie après avoir choisi euh, le Gorilla Skittles je vous présente Purps numéro 1 écoutez euh, pour cette vidéo on va fumer un joint euh, je voulais remercier Philippe qui m'a donné euh, une autre variété de cannabis du Purple Candy j'ai été voir sur les flits le Purple Candy. Eh bien, croyez-le ou non, euh, c'est fait avec du Purps. Donc, euh, aujourd'hui, je vous présente la deuxième graine de cannabis que j'ai choisie, Purps numéro 1. Et ici, on a un produit qui s'appelle le Purple Candy, graciosité Philippe, et c'est fait avec du Purps. J'allume ça. Merci beaucoup, beaucoup, Philippe. Euh, pour ce qui est de l'arôme, quand je l'ai senti, ça goûtait peut-être pas là, euh, les affaires de PURPS. On va voir ce que ça goûte en le fumant. Des fois, il y a des grosses différences. Je le trouve euh, fruité, moi. Ça ne goûte pas pareil là, comme euh, le Purbs de Grail du tout. Donc, le vrai croisement là, de ça ici, là, le Purple Candy. On va le trouver. C'est un croisement de BC Sweet Tooth. Et de Mendocino Purps. Mendocino Purps, c'est le Purps. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Quand j'ai acheté ça ici, là, Purps numéro 1 de la marque Dinafem. Dinafem, c'est vraiment reconnu. C'est une très bonne compagnie de graines de cannabis. Assez stable. Hein, quand on parle de stable, c'est vraiment là quand on achète une variété, cinq graines d'une variété, il ben, va avoir cinq phénotypes qui vont vraiment se ressembler les uns les autres euh, mais ils vont tous avoir des différences que ce soit la grandeur des feuilles, la grosseur des buds, la quantité de cannabis, même si c'est la même même même variété avec la même les mêmes nutriments, la même lumière, les mêmes conditions les cinq vous donneront pas la même même même goût, le même goût je voulais parler à tous ceux là, qui ont fait pousser leurs quatre plants de cannabis à l'extérieur cet été et puis qui vont bientôt là, récolter euh, le fruit de leur travail. Euh, séparez vos quatre plants de cannabis quand vous allez les couper. Faites-les sécher séparément, faites-le curing séparément. Appelez-le phénotype numéro 1, phénotype numéro 2, phénotype numéro 3 et phénotype numéro 4. Après le séchage, après le curing de 30 jours, vous allez voir qu'il y a des petites différences dans chacune de vos quatre plantes. Très, très important. C'est très intéressant. Euh, le mot phénotype, c'est mon mot préféré. J'adore ce mot-là. C'est le mot préféré à Winman. Quand je vous ai dit que j'étais un petit peu trop vite, j'étais un petit peu trop vite pour ici. Le PURPS numéro 1, parce que c'est pas le PURPS. Mendocino Purps, hein, le fameux Purps de Grail. Ce n'est pas ça. Euh, J'en je, voulais. Et puis, quand on va voir, là, j'étais voir la description. Parce que j'avais une photo. hein, Il y avait une photo qui était associée à ce produit. 5 hein, graines de cannabis. et de mettre une photo à côté. Et les cocottes étaient mauves. Euh, c'est une très belle photo. C'est sûr que c'est fait pour vendre. Mais c'était quand même... Euh, quand même la photo qui représentait là, ces graines de cannabis, ce qui va en sortir de ça, là, le produit que je vais pouvoir faire pousser avec ça, il va être beau. Mais ce ne sera pas l'arôme que j'ai recherché. Euh, ok, ok, ok. Vous voulez savoir? Parfait. C'est quoi exactement Purse numéro 1 de M Eh bien, c'est du Blueberry mélangé avec du Purple Afghan Kush. Donc, euh, on va y aller avec le Blueberry. Faites à semblant là, que j'ai un tableau. Donc, il y a le purse numéro 1, c'est fait avec le blueberry et le purple afghan couche. Euh, le blueberry, c'est fait avec du thai. Le thai, si j'ai bien compris, c'est une land C'est une variété pure qui n'a pas été euh, jamais là, mélangée, jamais croisée avec euh, aucune autre variété. Donc, le blueberry, c'est fait avec du thai et du purple thai. Donc le Blueberry, ça a été aussi travaillé beaucoup là, par un, un activiste, euh, DJ Short. DJ Short ou DJ Shortcut. En tout cas, je pense que c'est DJ Short. Euh, c'est pas un C'est pas un DJ, mais c'est un gars là, qui euh, qui était dans les années 70, qui était vraiment activiste, qui voulait rendre le cannabis légal, je crois. Et dans, il en promouvait. Là, c'est bénéfice, c'est bénéfique. Il faisait la il faisait du marketing pour dire que c'était bon. Je recommencerai pas la vidéo, 5 minutes 50. Donc, Blueberry, c'est fait avec du, blue du Thai et du Purple Thai. Et de l'autre côté, du Purple Afghan Kush. mais c'est fait avec du Purple Kush et du Boba Kush. Donc, Purple Kush, Boba Kush. Écoutez, ça a un goût de couche. Donc, j'espère qu'il va avoir un goût de gazi qui va en sortir de ça. Euh, donc c'est vraiment là du blueberry mélangé avec du purple la grande couche. J'ai vraiment hâte. Les photos vont être vrai pas les photos. Je veux dire, euh, le résultat il va être supposément beau pour les yeux parce qu'il va y avoir des belles, belles euh, couleurs de mauve. Euh, J'ai cinq graines. Je vais en choisir euh, deux de ces cinq là. Je vais en prendre deux aussi de mon euh, Goria Skittles. Et puis euh, je vais faire pousser ça, on va prendre euh, des notes, on va montrer l'évolution des plants de cannabis grâce à ma superbe lumière Spider Farmer SF4000. Merci encore pour le purple candy. Le purple, là, c est, c est, ça goûte un peu le raisin. Euh, C'est fruité. <coughs> pardon, pardon. Donc, vraiment excité de commencer. Euh, j'ai ma terre, j'ai mes contenants. J'ai mes nutriments. Et puis, il va manquer là, euh, mon filtre à charbon, euh, mes ventilateurs... Euh, mes produits pH up, pH down pour euh, avoir euh, le pH euh, désiré dans notre eau. Dans notre eau. L'humidité parfaite, il bulle très bien. Euh, tu as très bien conservé euh, le cannabis, Philippe. Il a mis ça dans un sac Ziploc et puis il a mis des beaux védos à l'extérieur. De ce Ziploc-là et le tout dans un autre Ziploc. <rire> Je pense que c'est la bonne façon de faire. Euh, les Ziplocs, on dirait que c'est pas super euh, hermétique. Donc euh, j'imagine que le Boveda réussit à rentrer dans le Ziploc euh, où est-ce que le cannabis dans lequel le cannabis euh, y est. Et puis euh, ça fait très bien le travail quand on met un Bovedo à l'extérieur du Ziploc original. Là. Tu mets ton cannabis puis tu mets le blocs à côté. Enfin, tu mets le boveda à côté. Comment commencé à être fatigué. Ça commence à rentrer. Plusieurs vidéos ce soir. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour avec Dynafem. On peut parler un peu là, euh, du pump un. Euh, 60 jours de floraison. Donc, euh, on va faire pousser le cannabis à 18, 6, 18 heures de lumière, 6 heures de noirceur. Et après un certain moment donné, on va changer le cycle de la lumière à 12-12. Et ça, ça va donner un message à la fleur, à la plante, pardon, à la plante de nous donner des fleurs. Et de ce fait même, on va pouvoir euh, faire ça pendant 60 jours. Et après 60 jours, eh bien, on va avoir de belles cocottes. Et le tour va être joué. Donc, c'est une dominance indica, vous l'auriez deviné. Et euh, si on ferait pousser ça à l'extérieur, selon le site Internet, la plante pourrait aller jusqu'à 2,5 mètres. Il n'y a pas de CBD, euh, THC considéré élevé. On ne donne pas de pourcentage ici. Euh, si on va sur le site de Dynafem, ils donne beaucoup, beaucoup d'informations sur les graines qu'ils vendent, donc euh, qu'ils offrent. Et puis mettre beaucoup d'emphase sur la beauté de la plante. Donc euh, la beauté de la plante va peut-être pas nécessairement dire que ça va donner quelque chose de bon. Mais en général, euh, oui, en général, oui, là, quand on tombe en amour avec la plante, là, euh, <rire> genre, j'ai vraiment vraiment hâte. là, c'est pas des graines de cannabis que j'ai trouvées. Euh, dans un fond de Ziploc. J'ai vraiment payé très cher pour ces graines de cannabis-là. Euh, J'espère que ça va donner un résultat exceptionnel. Avec les nutriments, je vais être vraiment euh, très, très, très assidu. Je vais être vraiment rigoureux sur euh, la quantité d'eau à donner. Il faut vraiment pas en donner beaucoup. Je vais être vraiment, vraiment rigoureux sur tout le travail à faire, le travail à faire pour en arriver à de bons résultats, euh, j'espère avoir votre appui tout au long là, euh, de la croissance de, des plants euh, et aussi de la floraison, c'est sûr que je peux pas prendre tous vos conseils, écoutez euh, juste un petite anecdote, anecdote comme ça, euh, pour ce qui est de l'humidité, il hein, faut vérifier le taux d'humidité dans la tente, j'ai eu tous les pourcentages, donc euh, c'est sûr qu'il y en a qui essaient de faire leur comique, euh, faire des petites jokes. Mais euh, j'ai eu tous les pourcentages, donc euh, on est passé de 35 à 70% d'humidité euh, pour la, le même processus. Je me souviens plus si on parlait là, de la croissance ou de la floraison, mais j'ai eu tous les pourcentages, là, inimaginables. Donc... Euh, mais il va falloir j'en choisis ça. Donc, je regarde un petit peu sur Internet. Encore là, ça peut jouer là, de 5%, 10% selon les sites Internet. Mais en général, c'est quand même la même chose. Mais il faut être très prudent quand qu on lit. Euh, quand qu on lit, soit euh, le nombre d'eau, peu importe, peu importe. Il faut vérifier comment qu'on fait pousser le cannabis. Est-ce qu'on fait pousser dans l'eau hydroponique? Ou on le fait pousser dans la terre? Une fois, j'ai lu un texte. Et puis, euh, par mégarde j'ai réalisé que j'étais en train de lire euh, toutes les informations qu'il fallait pour faire pousser dans l'eau, hein, de façon hydroponique. Donc, euh, j'ai mis ça de côté, puis j'ai pris le texte euh, qui était bon pour moi, qui était celui des gens qui promenaient les graines et qui les mettaient directement dans la terre et non pas dans l'eau. C'est au fait du pH. Le pH euh, est un petit peu différent si on faisait pousser euh, dans l'eau que si on fait pousser dans la terre, je crois. En tout cas, je vais être un peu plus précis euh, dans les autres vidéos. Aujourd'hui, c'était vraiment, vraiment pour vous présenter, là, Purps, numéro 1 de Dinafem. Je voulais vraiment vous dire que c'est pas le Mendo Chino Purps, le fameux Purps de Grell, mais quand même, il y a des euh, OG là-dedans. Donc, euh, on se croise les doigts pour avoir un goût gazi. Et donc, c'était la deuxième euh, graine de cannabis que je, vais, que je vous ai présentée. J'espère que vous allez l'aimer. Euh, Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plus excité de voir le produit Purps numéro 1 poussé? Hein, ou bien vous êtes vraiment plus excité de voir le Gorilla Skittles euh, que je vous ai présenté précédemment? Merci encore là, à Philippe pour le cannabis, merci à tout le monde qui m'encourage. On donne un pouce, écrivez un commentaire et abonnez-vous, activez la cloche et puis on se revoit très bientôt là dans une prochaine vidéo. Peace!